Haïti.com, Chanel Pola, qui compte André Nakaou pour jeudi, jeudi à mesdames et messieurs. Et nous comptons apporter un peu d'informations pour vous sur sa capdomine, actualité à nos pays d'Haïti Comment ça est pour jeudi à la insécurité à mesdames et messieurs? continuer à faire belle cheminée, insécurité à continuer à multiplier dans mon moment à on a parlé là. Mais eh l'école n'a presque pas fonctionné parce que bandi baille en pile problème divers l'école décidé au même pour fermer parce que mieux vaut que l'école la fermer Pour bon, lé tout l'école et puis le prend balle Mesdames et eh messieurs la police souffre fait un autre gros coup côté arrivé metté en bacode et chauffeur chef gang, vite l'homme là qui fait et défait dans torcelle et anciens amis et ou bien toujours amis friends LB vite l'homme j'ai toujours dit là ah e be, ben ils ont toujours parlé, ont toujours communiqué, ont toujours dialogué, même sur groupe WhatsApp ensemble. Selon ça, donc vite l'homme lui-même lui fait qu'on a. Ah e ben France, elle ben moi n'a pas dit là, Monsieur Paka, et contrôler situation banditio qu'on y a utilisé yot l'autre stratégie pour kidnapper le monde, débattre la uniforme la police et soit là à là, il marchait tout yot eu, yot pou ou, sy, la, du jour du au gendarme pour où il ceci a qui se ci, qui et qui en allait et tout kidnapper. Donc c'est comme ça banditio même le fonctionner. Non, bon, moi, on a parlé là, mesdames et messieurs. Ben, quand il s'agit de chauffer, vite l'homme l'homme non DCPJ, mettez-le en vite Inviter l'homme même il a cherché le couche chez fou et pas parage jeune qui côté tout ça. est. ancien sénateur Ronnie Celestin n'a couru finalement. vous a parlé au jeune négociant réseau volé la machine en République Dominicaine et puis porté Haïti pour négocier une un fait, et ben, mesdames et messieurs, ancien sénateur Willow Joseph qui lui-même avec connu Celestin à cause de citron, eh bien, quand elle arrive, mette tout cause ça au dehors. Elle même confirme, il y a plusieurs avions qui descendent dans le dos de la Kali pour Woni Celestin. Mais qui portait drogue. Qui pote drogue, eh bien, nous allons attendre Woni Celestin. Et le sénateur, Ancien oui le Joseph, qui lui-même, pour qu'elle parle comme ça. Nous ne sommes pas à mettre de l'eau dans le bouche pour lui mettre cause, pour lui mettre le dossier Woni Celestin dehors. Eh bien, qui lui-même, je dis à la semaine, qui a plus l'argent dans le pays d'Haïti. Alors que, et bien, il y travail qui ont un cause. gros chef de tombé, il dit la vie ou l mò, e, la mort, il a choisi un. Il arrive passer sous et il a tout le eh ben, monde, il tellement blessé pral, invito, genetay, bon ekou, tout le monde. Oh, comment y est? Monsieur, au Vom. bon travail. Tendez bien. Image n'a pas sous l'écran. C'est Neg qui te ronfle Jezama. Ancien Neg Jezama, l'équité pour la plaquer Akmano. Mano. Pouchon? Neg sa yo, yo tellement tout puissant. Dio a c'est sorti n'importe lequel, y a quelqu'un doit au deux trois paraître son motocyclette et puis au camper n'importe camion et puis n'importe camion ça et au camper là, y a le rentrer dans Bazio puis pour aller décharger camion ça. Ou ka garder à te à là. Il y a plusieurs sachets qui tombaient, il des lettres, des etc. qui tombent parce que le camion prend un gros choc. Et bien, ça qui passe, deux nègres parait sur motocyclette parmi les pochons, selon l'information de sortie en... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas besoin non, non, non, non, camion qui mais yon koné de toute façon. Et puis, pendant monsieur a le détourné camion, chauffeur camion qui gagne les gon bagay, gon sans des salines qui montaient. Monsieur dit, ouais, bon, m'a non mal, nan mal net. Et j'en bah yon là, moi rézi Jean le passe le passé. <laughs> JPP Et puis, monsieur font un coup de volant, va au sous nek qui se moto là, qui se boujon. Et puis. Heureusement pour monsieur, Kaouchou a tombé sous bisquette, monsieur, directement. Et puis il tourait est à terre Ça monsieur Katea là, oui. à <laughs> la toute moto. Camion <laughs> a touré est sous monsieur, monsieur, tout est à terre la. Vous comprenez ça, d'où A dit, monsieur, Telal es là, parle encore. Ça son bon coup. Quoi chauffeur ça? Son chauffeur pour nous prier pour lui. Si 10 chauffeurs font bagarre comme ça, mettre là nous, en, nous, en, nous, dans, nous la gantie souffre et même dimanche nous apprendrés avec en question insécurité la police beaucoup que a cap sous qu'école malgré nous connaît intimidation malgré nous avons fait moyen que gagné. mais je dis là encore la police a fait un gros coup de filet lorsque la police a je jeudi mercredi 8 matin elle circuit les dors ils ont présumé criminel en gang vite l'homme. l'onan d'abord, la police, un qui est jeune à dans la zone de tabac, c'est un opérateur, barreau qui l'a pour fouiller tout, vous bien, qui pour fouiller tout, dans la route qui menait, dans une cachette, vite et l'homme, non? Eh la police, qui fait un gros coup de fil, là, du il prend, et ben, il y a un bois droit, il y a un vite et l'homme, nous connaissons une opération. Son as qui lancé même l'air, résultat, en plus de l'absence, c'est pas juste Jusqu'à présent, la police, à chaque fois, l'IGE, moyens à chaque fois, elle est capable, beaucoup de pariers, mais elle est compilée. bien bonne, elle ça très bonne, elle est très bonne, elle est très bonne, elle est très est de vivre galette, mais Pour ça jugé par vite l'homme innocent. Mais maintenant, nous n'allons qui L6, c'est le chauffeur principal, qui spécialisez l'encontre de Bacolodè, jean pour qu'il ne soit de bloquer routes, de mener les routes, de de veut dire que pour qu'il ne soit pas de L6. Et nous pas de bagage, des opérateurs de qui l'a beaucoup les la route qui mène dans cassette vite l'homme, route, mène pour éviter tout l'eau pour empêcher Martin et même si On comprendre, Pour voilà, prendre, député ici, on pour et au profit l'État, ou bien, et paysan, on a là, on a fait, on a crasé l'État encore, on a que l'État, et on fait avec comme ça, et je disais, la police n'en a pas, ils font gros coup de filer là, lorsqu'ils arrivent à l'institut, les d'ordre. Oui, exactement, et bon, quand même, bravo, mais en même temps, tout, et, mesdames, messieurs, j'en nous dit, pour ne pas se répéter, c'est des gouttes au sérieux, c'est des gens, nous, qui bon, est très très proche, sure, vite l'homme qui apprend tranquillement, mais quest est son arrestation, jean ai dit, je pense que il y a trop là, il y a trop. Bon, c'est c'est un monsieur lui-même, il est parler, mais qui ça, monsieur prêt qui ça, monsieur prêt qui que la police, le policier, il déjà connu Donc, c'est mes moments tracteur, ça qui e justement, et tout ça, il y aborder tout là, la il là-dedans. C'est un peu tout là, la il y a là-dedans. C'est pas un place, mesdames, monsieur, pas un place dans la prison. Pas oublier chaque fois où arrêter un bandit, Guerreur risque possible, hein? surtout si en Haïti, là à peu près 80% chance pour bandits à libérer. N'a pas parlé de libération sans compter encore ou ajouter et on nous dit 10% encore, côté que gue possibilité pour la prison t'a crasé. Donc, qui comme chance qui était techniquement pour prisonnier sa dans la prison vraiment Ou pas même 10% C'est la raison ça qui fait parfois nous. Si nous disons c'est mortellement pour frapper un individu sa ça et refaire ça est dans la Parce que e e, e e e, e, voilà, on pense que nous, venons faire ça. Et c'est chaque jour que arrestation avons bandit, il est mais vous avez mort, il même, mort, même est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, on est mort, il est et ne pas porter jugement personnellement, mais depuis que on a été mal fictés, depuis forme l'on a mal fictés. Oui, on a avancé. Ça t'a voulait dire que le réseau, ça, c'est un petit réseau pitié. Je ne dis pas que l'on ne se un réseau dans la machine, non Je ne dis pas dit ça, mais il va pas impossible, parce que c'est quelqu'un qui donne l'argent contre l'argent. On est quelqu'un qui dit que ce c'est un politique il ou il a fait, mais bah là, il parlait et il a fait un temps qu'on là. Nous, éclatement social, là a commencé dans le plateau central. Oui, l'autre a dit deux bagages. Monsieur a dit que l'un fait intervention. Il t'a dit parler, il réagit. Il dit que même les il petit avion qu'on a descendu dans le Monsieur a dit que majorité machine. Attendez, oui. Monsieur a dit que s'il y a 40 machines qui sortent de la République dominicaine, qui traversent les frontières, que n'ont pas volant ou on n'y pas 30 là-dedans, pas moins, non. T'as pris aussi, frère chef là. Vous de monsieur Balène seulement, la plimer vous n'est pas. Vous dites Vous dites monsieur il tellement blime Balène. Et chaque jour, Balène a prié dans Balène. J'ai ni que les de problème tout bon. monsieur Balène seulement, monsieur Dormilevac Balène. baleine. La prière la mon mari. Mon mari, pas de Mon mari, mon vous lol, car dit, bien avez vous avez dit, vous pour vous avez vous avez dit, vous avez vous Debout, de ouais, debout, on parle, il pa y a gens qui viennent, comprendre, la, la, la bouche non? Debout, de ouais, conscience, ou, caler. il y a qu'un qui parler, raga, ra, expédition, bla, bla, bla. Pas, il y a comme ça. On rentre, il y a pas, a pas, il y a pas, il y a pas, il y il y a pas, il y qui comme journaliste-investigateur. Mbralfentan d'anti l'osye. Eh, Willow, désolé. Eh, faut ou te parler. Faut peu y attendait. Parce que l'autre voice, Mbralfentan entendre. éclatement social là, commencé plateau central. Et Ronnie se Celestin par Epagne. Et Monsieur Pacaro modèle, parce que dans rapport ULCCA, il dit le clairement. A dit, n'egyo, m'vin correcte tout. rapport ULCCA, m'y a impression justement. Li vint par Willow raison. Même si Willow là dans le tout, et a pas fait déclarer. Mais rapport U.S.C. à Corrige déclare son Willoway, négoc multi millionnaire mais sous mauvaise transaction seulement vous faites quoi, bio? En dents d'antilope là, Willow. Willow, euh, temps bruit chef là. Bon con on t'est pas allé à Chivio là. Et ben moi t'es pas allé pour papa. <laughs> Et qui bah, va dit dites qu'à huit il paye en frantant des mouches encore dans des mouches. Oui. Même pas de blé parler à vous. Même pas de blé répondre encore. Et où est votre voix ce matin? Même pas parler. Mais moi je suis d'absolue terrielle dans l'émission, mon cher m'obliger pour nous et m'obliger de dire la société ça bagaille là y tant de mes amis moi pas un mec méchant moi-même moi pas à me détruire jeune garçon garçon pas à me détruire mon connais connaît pas à me détruire étranger bah à me faire ça du tout moi-même où il est là les maïssades bien fait maman c'est ma chienne vienne papa c'est cultivateur pas comme nous maïssade qui a osé dire famille ça j'entends des non dans la mauvaise affaire dans maïssade moi qu'a dit maïssade ma l'école ma inch je suis viens délégué en 1997, je suis venu en 2000, je suis député en 2006, je suis sénateur là. Je crois que si, je suis un assassin, je un méchant, un criminel, un voleur, je suis un célestin là. Je pas que population t'a tapé un volet. je ne pas ça, même si je suis tout l'argent, je pas population t'a marché des je qui sent tout l'argent, des crimes m'parce que ça t'a privé Mais tendez, bamb di on la vérité. On t'attend là. Et moi qu'on pa non pas trop longtemps non mais ça ca gagne de 20 ans depuis me connons. Viu c'est fait mauvaises affaires de mon Et tout le monde qui était connici pour tout comme ça. Tout monde qui est habitué à voir je connais qui est souillé. Mes amis m'a dit pour la société et ça m'a dit oh c'est vérité oui. Mais 95%, de ça a eu le 72%, tout c'est menti. Sauf qu'il a arrêté de mettre en prison en 2006, parce que nous sommes des magistrats communaux, nous sommes Lavalas, le président a décidé de coup d'État, et bien, les gens qui étaient là, pas de problème camper. Le gouvernement contre moi a pile. Il y a une structure qui est mise en place, au niveau de la police, on paquet dans une bonne institution, pour que Lavalas ait fait ça. Et depuis, arrêtez-vous, Lavalas, il n'y a pas l'autre la de la la la charge d'accusation. C'est vol véhicule, kidnapping, assassinat, c'est des saldés. Eh bien, moi-même, Mouilo Joseph, après toute tentative pour assassiner, ça n'a pas arrivé. Eh bien, je suis mort dans la prison. pendant que venu dans une réunion avec Evans Paul Kaplim. Eh bien, il est moi. Et c'est bon Dieu qui fait pas dans le moment. Parce que je fais plus que inhabitant en bas de mon cabri. Je fait complot toujours pour que ça ne avec moi. Mais bon Dieu pas d'accord. Je me suis mis de bouke. Après Je C'est grâce à Evans Paul Caplum qui fait pas de bien, Je suis sorti dans la pénitence nationale. Je suis entré dans la Chambre des députés. Je Madame, suis fait mon plateau central suis que c'est pas de suis fait plaisir. Je me tout barricade qui était en face moi malgré toute ça n'était des faits contre moi ça va arriver mais initiateur malgré quelques critiques critique tout petit moi moi fait 3 ans sénateur parce que le président jovenal là équipe l'était coupé mandat nous et fait me fait 3 ans mais pendant 3 ans m'a prendre en pile et population par dessus si. je dis à m'a clair pour société à connaître. et que René Célestin je dis à tout le monde qu'a poser question pour qui ça Oni Celestin, te rele, Oni Celestin, je dis à Oni Apollon. Il rele, Oni Apollon, je dis à l'éle, Oni Celestin. Faut tout le monde poser question. Parce que Oni, es soi-disant, après avoir un côté dans le palais, par contre, qui est-ce que tu le soin dans le machine, ou bien par contre, dans le saletier dans le palais, M. Volon, paquet de machines, le ou lage pour arrêter M. Monsieur? M. Monsieur Marron. M. Organizel, lui changez le change nom, lui retire Apollon. Les mette Ooni, Celestin, est pour t'empêcher de vous repérer. Qui s'akrive? Vi, monsieur, c'est faire mentir sur le monde, et voler à faire le monde. So on ne participe dans tout ça qu'on ait de mal en Même ma ici, si si, monsieur fait, même ici, si si, monsieur fait. Monsieur fait tout sortes qu'on ait de mal ici, net, dans le pays d'Aït. Blancs, pays à qui on e, ait Ooni, e, Celestin, est sont tous les délais. Ooni, Celestin, est c'est ce qui descend 2 de avions par jour. Lond, inch, la Belonde sous Inch, avec maïsade de la Kaïmwe, à l'Euse Michel, dans sa non. Elle te gen couverture, ke gros chef tout, qui te supporte elle. Et qui te baille, monsieur, BNC, couvertu. BNC comme couverture. BNC, c'est comme si monsieur le président conseil là. Il décide de prendre volume l'argent, j'en lève le, 5, 6 millions, 10 millions 20 c'est comme ça fait pour faire couverture. Président Jovenel Moïse, te gen business à dire à monsieur. Le bail, monsieur, BMPAD. Le baye monsieur, contre Asfat, bagay, gaz. Côté, monsieur, Kampel dit, il fait 4 millions de dollars américains par mois, comme bénéfice. Corruption sur toute la ligne. Président, de monsieur, la douane, gratis, tichéri. Si on n'en est quitté, importe plus, fait dans le pays, il y contre bon, jamais payé. Toute douane plateau central, c'est Monsieur qui contrôle ça. Il passe à compter les amis, l'élever et Monsieur la douane qu'on a essayé tantelle, il vous ébarquer de mollier à tiré écrasé, brisé. La douane révoquer, mon transféré mon c'est ça Monsieur fait. Parce que pour voir la mer. Je dis, Monsieur Cap dit mon volet. Monsieur Cap dit sauver deux mounes. Politique là elle est sale. Mais on m'a dit la vérité. En 2003, était retenu notre pays, des là qui pas de même guepote. De même pas de -gain. Moi, je suis même réunion avec mes et de pas manger, dans dans manger. Je en faire les poches, et moi qui ne peux manger. Je ne pas manger. Je pas en manger. manger. pas Je ne pas même on est célestin, acheté tout Santiago pour lui. C'est dommage. Tout Santiago, c'est dommage, acheté par On est Ça dit-le. On est célestin, acheté cinq hélicoptères pour le louer gouvernement haïtien. C'est vrai. Santiago l'a acheté. Chaque hélicoptère coûtait 2,5 millions de dollars américains. C'est dommage. Je dis bien, je vais préciser, Santiago. On est formé de côté de l'Aranzayo. Ou c'est businessman Pas de problème. Côté Jodi Aoué, il y a plus d'argent que tout le monde dans le pays d'Haïti. Même quand il comprend. Gogo, c'est Maïssa, de descendre il dominait, parce que nous sommes la limite Saint-Raphaël, Saint-Michel, et puis il y a Et là, il descend. Tout la, de, a, bon soir, a, le monde a, si a, <laughs> a, mm -hmm. bon, a dit il y a deux agents qui descendent pour ne faire à terre. Je vais regarder. Mais si on parle de gens qui volent, il faut parler de ça. Bon, dis-nous. Si il y 50 machines qui volent, c'est un qui vient d'Haïti, ou il y 40 là-dedans? Non, non, non, non, pas aller fort là. Ah, c'est, ouais, et là, on a des besoins arrivés dans le dossier machine, non? Ou je vais aller trop fort, mon cher, ou trop pressé? Je vais aller descendre des domaines là, parce que nous avons limite Saint-Raphaël, Saint-Michel, et puis on est. Et là, on descend. Tout l'eau du la maïs, ça, deux agents descendent bon neuf et 10 soirs à terre. Je vais aller. Mais je à dire, si on parle de monde qui volent, il <t 'en> faut on parle de ça. Mm -hmm. Bon, nous si ce machines qui volent les nous qui viennent à Haïti, où vont les 40 là-dedans. C'est vini ça. Ils les machines, ils vont C'est vini chez ça. Attention, il peuple là. Et y ça. Ça dit, c'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... Bon, on ne parle d'actuel parce que les gens disent, bon, lesbè, il y a petit mal, mais nous ne connaissons pas. Parce que nous avons arrêté avocat, son sienne bras droit, Roni Celeste. Et son passé, il n'y a pas de bagarre. Kounia, non, songez dossier ça. Kounia, même, oui, là quelqu'un a sauté là. Il pas moins, frère. Je suis violent là. pour vais aller chercher pour continuer et aider pays à comprendre Piquet. Je vais aller qui te parlé. Et ouais, tout ça, oui, il y donc pas qu'être de causes. Il y C'est dossier machine qui est jusqu'à présent. Eh, il y a tunnel pour le peuple encore. Eh ben m'dou nous, bon bon si ici. Tellement mm -hmm. gen causés ici. faut prendre un temps mm -hmm. pour capable de réfléchir Bon, ouais. Kote mon cher, ça, Bon, ouais, si m'attend C'est un peu d'Aïti. Même quand on yo, C'est a de descendre, de venir là. Parce que nous sommes limite Saint-Raphaël, Saint-Michel, et puis il et là on descend, tout l'autre jour la maïse ya, de ajon ap descend, bon soir soate ya, m'ap gade. Mais je vous dis à vous, si vous parlez de monde qui vole, et, <laughs> faut parler de ça. Bon dis, dit nous, si yon a 50 machines qui vole, c'est de qui vient à Haïti, vole 40 là-dedans. C'est vini ça, vole machine, vini si avec ave C'est vini ça, Voler même. C'est ça, monsieur pour vili. Mes amis, excusez-moi, plateau central. Si c'est un pays, je ne fait pas faire ça. Gide ne vais pas te Et l'autre jour, la machine nous volait ce domaine. En 2022, on tout état blanc, il traversait Thomas Il GPS en Thomas Il a. Il a mis. Il a mis. faut qu'il enquête. Soit on dit que nous avons Ou qu'on pas voler. On connaît pas qu'on nous Non, il oui, n'a pas aller vite. La société, parce que bon, il y a problème là sous département ça. Bon, ça fait, attendez bien, bon, on reprend pour le monde qui fait capteur d'étététés. Voyez ça, c'est depuis l'année dernière que je me passais une fois émission à clé. T'es un gros escombrite qui pétait en deux négligues. You n'a pas vu tout y'a sous l'autre. Ça veut dit que, Willow oui, Joseph, probablement qu'on ne s'en parlé. Et si vous regardez sous écran, la police, Bagay sa ça, a longtemps, sous département, finalement, eux, eux, font coup de filet, mais coup de filet, ce n'est c'est pas forcément la police qui a mis enquête. non. C'est parce que mettre machine, non. Localiser machine, non. Non, Et là, eux, alerté la police. Et GPS qui sous machine, non. GPS, la dit que, allez, dans hôtel, magouana, cougna, n'a machine, Et puis, eux, une machine, non, vrai. Là, la police, débarquer, paquet qu'elle débarquer, ils ont qui dans réception qui est ce qui vient à machine ça il dit c'est mettre là et mettre la vie avec la machine là freut tout bon on comprend et abay bon plaisir il dit mettre là les temps dedans et puis il paque on bien relax et puis au fougue mettre là ça dit ça oui lo a dit là c'est pas ba jodi bon on pas dit monsieur gien raison mais t'assemblé wilo konn ti bagaille ça ça me dit oui sa, sa nou, la justice pas fonctionner parce qu'il y a dossier ba un nèg dit DCPJ, le parquet, licez d'office. Ça le dit, ça fait vol machine ka voisin. Ta assemblé son gros réseau a fonctionné. Et était te branché. Bon fin, tu fais n'entendez ou honnête. Assez. Et bah, on est gab 10 mètres là. Faut que paye plusieurs yu Tu clou du la maïs ya, de avion, de s'enbon, de 20 soirte ya, map Mais je dis à oné, si on pale de monde qui vole, et... Faut t'avoir honte de parler de ça. Bon, dis-nous. Si avez 50 machines qui volent les Saint-Domingue viennent à Haïti, au niveau les 40 là-dedans? C'est vie, monsieur, ça. voler les machines, viennent ici avec eux. C'est vie, monsieur, ça. voler les mêmes. C'est ça, monsieur, pour vili Mes amis, excusez-moi, plateau central. le 6 un pays, y'a ne de blé fait ça. Gé ne bain, pas de blé dit. Et l'autre jour, là, mon machine, nous les Saint-Domingue. En 2022, on tourne au tablan. Il traversait Thomasique. Y'a eu tiré GPS sans Thomasique. Il a, il a mis, il a mis yo. Faut que j'enquête. Soit ou konen vole. Ou qu'on Ou ça. Ou problème avec Parce que Ou je faire Ou qu'on ne okay? Ou fache, Ou ne Ou sou. ne Ou je faire Ou ne je Ou OK. Oui. Uh -huh. Maintenant, la famille Claudie Gasson ouvre une enquête uh -huh. sur assassinat Claudie Gasson. Pas un problème. Pas un problème. Eh, la justice, ça connaît. Ça va intéresser de parler sur ça déjà. Eh bien, eh, la société. L'homme fin de disant oui, mal cherchit ça. C'est pour me capable venir à un lot neg qui s'est encore l'autre bras droite, Ronnie Célestin. Monsieur était dans l'équipe, Rony Celestin. Monsieur était même, on croit, monsieur était même un policier parlementaire. Eh, on s'en non? Ben, monsieur, qui doit saisir? Quoi, t'étais, je ah, ben, ok, nest on qu'il à terre. Le dossier, ça a présenté, là, côté, mes juniors, là, là, n'est-ce qu'ils t'ont dans la, la tal plan. Mes avocats, là, qui est dans prison? T'as dit, ils associé monsieur, là, et red dans le dossier? Alors que yo dit Monsieur, c'est ancien bras droit. dit ancien. Parce que gars dit qu'il est malaise. Mais il dit c'est ancien bras droit. Tonise Eh bien, ça a éclaté. Si nous vous tant de ça, gros oui. C'est pas si bagaille qui a passé un plateau là. Nous dit faut que payer. Attendez ça, yo. Negbo, uh -huh. jouez Kama, uh -huh. Kama, Monsieur Kama, uh -huh. Madame Kama, <laughs> Rive sous Nagessikoa <laughs> et grand papa Kama. La prive souoni toui. Grand papa ka prive souoni. Woni si ou nan nèg soi-disant ki fè moun ki t'approche li plus mal. Woni si ou nan nèg jodi ke soi-disant ki fè konekte c'est se moun sak la silité ye. Mouche, cher, j'aimerais moun sak la sou gen bon cœur, moun sak la sou bon moun. M'pa kwè onité moun sak et pas vrai, monsieur, on n'est pas mon seka. Même que on n'y ta moun soit de soita los kakaos, et même liseka mon biasou, même mon cher c'est celle où on est c'est qui tape dans la dimension qu'il y a, monsieur. Monsieur, pour on n'est pas vivre, monsieur, pour on pas toujours oublié le passé, pour on pas toujours oublié qui côté le qui côté le soti, qui côté qui mettait ça, je dis, Monsieur, Pachem cher, conscience. Si le ici qui sans conscience, qui n'a pas conscience, qui gen sans noir, noir, noir, noir, noir, noir, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, noir, noir, noir, Monsieur, monsieur, <coughs> Dans devant Bekla, m'a palé de Oni On a a nous ça sous la fois dernière. Mais, l'année qui ça